Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour euh, ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle odyssée entrepreneuriale offerte par Mooncard. On voyage, on s'évade avec euh, des entrepreneurs qui nous parlent de leurs collaborateurs et collaboratrices, de leur vision de l'entrepreneuriat justement. Et puis aussi, euh, avec des chiffres un peu plus personnels, on découvre qui ils sont, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous proposé par Mooncard. Mooncard, cette solution qui permet aux salariés de pouvoir s'évader tout en facilitant leur vie au quotidien, avec en particulier ces fameuses notes de frais. Eux, on pourrait leur donner une très très bonne note, puisque ce sont des entrepreneurs pas comme les autres. C'est Clara Guémard et Gonzague Doblinière, ils sont avec moi. Bonjour à vous deux. – Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être là. Euh, co-fondateur de RAISE. RAISE qui veut bien dire ce qu'il veut dire en, en, en anglais. On emmène, on embarque. Et on fait grandir. Un mouvement, j'allais dire, pour une, une économie bienveillante, euh, citoyen, bienveillant et rentable. Hein. Euh, je crois que c'était les maîtres mots. Les trois mots pour essayer de créer cette société. Alors trois chiffres, je le disais avec vous, trois chiffres qui vont permettre d'en savoir un petit peu plus sur RAISE. Le premier chiffre en lien avec votre ADN à tous les deux, c'est le nombre d'entreprises accompagnées par RAISE, et c'est 400. Alors 400, c'est effectivement c'est ce pourquoi nous avons créé RAISE. 400, c'est le nombre de start-up que nous avons accompagné de façon philanthropique, puisque la grande idée de RAISE, c'était de partager notre réussite. Les collaborateurs qui partagent leur intéressement à hauteur de 50% au profit d'une fondation, et cette fondation, recherche pas a accompagné près de 400 start-up depuis maintenant 5-6 ans dans tous les domaines, euh, avec des programmes euh, que Clara va vous exposer. Ah bon, on n'a pas fait le partage des ouais, tâches euh, On fait des prêts d'honneur à 100 000 euros avec euh, deux ans différés, évidemment sans garantie des euh, premiers qui ont eu ces prêts d'honneur, s'appellent Mano Mano, s'appelle Cheers, s'appelle Miro, s'appelle Celency et euh, sont maintenant des stars. Euh, on en a accompagné 75. Et puis on fait beaucoup d'accompagnement et on est devenu au cœur d'un écosystème puisque aujourd'hui avec les euh, euh, investissements qui financent plutôt les belles PME. Ouais. Euh, de croissance, Res Impact finance les entreprises qui veulent se transformer et devenir impact, Res Immobilier qui investit dans, dans l'immobilier avec des transformations lourdes. On le voit dans l'immobilier ouais. et qui fait et qui fait aussi qui accueille aujourd'hui Reslab aussi puisque Reslab qui est une, une des entités où on fait de l'innovation partagée. Euh, et, euh, et logé par, euh, par Rays Immobilier. Et puis, euh, le dernier-né, qui est Rays Venture, qui est un, un fonds, justement, pour aider les, les startups à grandir. Oui, qui a eu un beau label, hein. je crois que c'était au début du mois de mai. On a gagné mai, un, mai. un label qui est le label de la diversité, ouais. mais qui, qui a été gagné par Rays Venture, mais qui aurait pu être gagné par tout Rays, puisque notre, notre maître mot, au-delà au des 50% de carré d'intérêt qu'on donne euh, mmh. à la Fondation Reschirpa, c'est la parité. Absolument. Donc la, la générosité de toute l'équipe de Reyes a permis à 400 start-up d'être accompagnées de façon bienveillante et philanthropique euh, dans tous les domaines dont euh, Clara vient vous faire la liste, les prêts d'honneur, l'accompagnement, le tutorat, les diagnostics, euh, bref. Et il y a un vrai cercle vertueux, hein, avec des entreprises de toutes tailles, petites et grandes. Hein, euh, Alors super. en fait, Reyes, c'est très simple, c'est qu'on est, que on est euh, on fait un métier qui est d'accompagner les entrepreneurs de toute taille, effectivement, ouais. euh, euh, selon les, les véhicules d'investissement. Ouais. Mais, comme l'a rappelé Gonzague, l'équipe donne 50% de ce qu'elle gagne, cest à le carré d'intérêt, à une fondation. Donc on a une partie euh, fort profite, et plus on gagne l'argent, plus on est heureux. parce que Et plus on peut accompagner de, de, de, de jeunes entrepreneuses et de jeunes entrepreneurs dans leurs projets et qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de financement, etc. Et on est devenu la plus grosse fondation euh, privée pour l'entrepreneuriat. Voilà, on, oui. on préfère être admiré pour ce qu'on donne que pour ce qu'on gagne. Voilà, mais en tout cas, vous gagnez à être connu. Ceux qui ne le savaient pas, euh, savent maintenant qu'il y avait… Si, des... si je peux ajouter dans ouais. les 400, l'idée qu'on on a réussi à construire ça aussi parce que l'une des valeurs qu'on porte, c'est celle de la parité. Donc il euh, y a Gonzague et moi, mais on est… Euh, on est construit comme ça, chérie. Parité, toujours... diversité, inclusion, Absolument. Des et pour... et, et, et des, du management en binôme. C'est-à-dire que dans chaque, chacune des, des activités, ce n'est pas une personne qui dirige, c'est deux personnes, et c'est un homme et une femme. C'est assez original. Ça, ça on a, bien, ouais, on a reproduit deux, ouais. notre binôme qui nous va bien. Ouais. Euh, et finalement, ça marche très très bien parce que ça force... Euh, au dialogue. Le dialogue est de, et devient indispensable quand vous êtes deux à gouverner. Le dialogue euh, s'impose de lui-même. Ouais. Et, et puis on ne dit pas je, on dit nous. Ouais. Et dans, dans l'entreprise, le dialogue devient un mode de, de gouvernance. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une obsession qu'on a, Gonzague et moi, c'est de s'assurer que, bien sûr, chacun fait son métier, mais il le fait toujours en pensant à l'autre, est-ce que ça peut aider l'autre, est-ce que ça peut développer une activité de l'autre, etc. Donc c'est cette interaction qui a fait la présence d'Aris. Voilà, et qui fait son originalité et sa singularité avec tout ce que vous promouvez. 400, c'était le premier chiffre pour euh, Raze, pour euh, Clara et Gonzague. Deuxième chiffre dans cette odyssée Mooncard, bah, c'est un chiffre qui est, qui est en lien avec l'humain, forcément avec ce capital humain, on commençait à en parler évidemment avec les valeurs que vous promouvez. Euh, ce deuxième chiffre c'est 1800, c'est un chiffre plénitude, zénitude hein c'est le nombre d'heures de gym et de cours de yoga qui ont été donnés chez Reyes depuis... La janvier 2014. Depuis janvier 2014. Alors, il n'y a pas que les cours de yoga et les cours de gym, mmh. il y a aussi beaucoup de moments où on exulte en équipe. En fait, euh, on célèbre ensemble. On célèbre, hein. on célèbre ensemble, on, on, on célèbre les deals, on oui. célèbre les arrivées, on célèbre les, les départs. Euh. Mais au-delà de ça, il y a aussi des conférences inspirantes qu'on fait tous les. Oui, c'est ça. Il y, des, il y a des experts qui viennent à la rencontre des, des collaborateurs et collaboratrices. Des il y a des experts qui viennent nous parler de l'Antarctique, nous parler de la, du complotisme, nous parler de. Bon, on a, pour ouvrir de un peu les horizons. De la blockchain. Ah, il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi. Il y a une plateforme qui s'appelle Vendredi. Alors, ah, absolument. Les. Donc... Euh, parce que la, la, la raison d'être de Raise, c'est euh, d'aider son pays, d'aider l'entreprise, de partager la parité, etc. etc. On a quatre, quatre piliers. Mais euh, on, a, on est tous euh, aussi attirés par des associations qui nous sont propres. Et on, est, on a décidé de proposer un truc qui s'appelle Le Vendredi, où en fait, euh, chacun peut s'inscrire et déclarer un petit peu la manière dont il peut donner de son temps pour des œuvres philanthropiques, associatives ou quelles qu'elles soient. Surtout ce qui porte ici, c'est qu'on a le même désir, on a le même envie, la, la même envie de, de, de porter son empreinte sur le monde, d'essayer de changer le monde. Ce qui est important oui. de dire ici, c'est qu'on a un mode de recrutement un peu particulier, parce que quand euh, on rencontre une personne qui nous plaît bien et qu'on aimerait bien voir revenir Reyes… – Ou quand on hésite entre deux personnes. – Oui. – On leur demande d'écrire une lettre d'amour à Reyes. – Ça les surprend hein. Et au début, ils sont... Cher Raise Cher Raise Alors on a tout eu, on a eu des chansons d'amour, on a eu des gâteaux d'amour, on a eu... Enfin euh, on, on a tout eu, ah, oui. mais on a eu des très belles lettres d'amour. Et on, on, on le fait pas pour le fun, ouais. euh, mais on le fait parce que c'est quand même un engagement de donner 50% de ce qu'on gagne. Euh, et euh, Raise, c'est vraiment une culture très forte de partager la réussite et de le faire euh, en comme l'a dit Gonzague, en oubliant le jeu, en ne se mettant pas soi-même dans l'équation, mais en portant le destin commun de, de ce qu'on est en train de construire ensemble. Et donc, on peut avoir des gens qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas forcément envie de partager ça. C'est vrai. Et, et pour nous, c'est important que euh, les personnes qui, re, qui rejoignent RAISE soient non seulement des très bons experts, des très bons professionnels, mais qu'ils aient ce, cette curiosité et cette envie de, bah, de, de mettre leur pierre à l'édifice pour pas simplement être de très bons... Euh, collaborateurs, mais en même temps de, de Il y a, il y a cette bienveillance en fait, qui en fait. ressort. Hein, – toujours, toujours, et ouais. puis comme euh, une, un, des quatre, un, un des quatre piliers de, de la raison d'être, c'est l'innovation, ouais. il faut avec cette lettre d'amour sortir du code classique. La lettre de motivation, c'est tellement oui. banal, Alors, ça n'est même plus écrit à la main. – Et euh, voilà, oui, en plus. Ouais, – On aime bien oui. ça et on pense que pour innover, il faut sortir un peu de un peu de son code. Voilà. Des lettres d'amour. Euh troisième chiffre euh, toujours en compagnie de Gonzague de et, et Claire et Mar, les cofondateurs de Raise qui nous épate qui nous étonne et, et, et, et je suis ravi et, et vous sûrement aussi d'être d'être avec eux pour cette odyssée Mooncard. Alors c'est un chiffre euh, qui est aussi un lieu euh, et puis c'est une distance 850 euh, si on part de Paris hein, c'est ça Gonzague. Ouais. Hein. Alors 850 ce sont des kilomètres. Ouais. C'est la distance qui sépare euh, le 39 boulevard de la Tourmebourg mmh. du, de la, la Peine, qui est un petit village qui se trouve en haut de puget qui est à une heure de route de, de l'aéroport de Nice. En fait, nous avons, on avait avec Clara toujours l'idée de, de créer un lieu qui serait une sorte de lieu inspirant parce qu'on se disait finalement, pour changer le monde, il faut commencer par changer soi-même. Donc, pour faire court, on a racheté un, un château, un oui, un château italien, ça ça, un château italien ouais. euh, qui, euh, qui aura maintenant 17 chambres, et sur un terrain de 10 hectares, dans lequel il n'y avait rien. Et on va faire dessus, on a fait déjà dessus 4 étangs, imaginez le concept de faire des étangs dans la montagne, ouais. parce qu'on veut faire une école de permaculture. Donc, c'est un ah centre ouais. de séminaire au milieu des permaculture Et on l'a appelé la Plume. Pas – Pas parce que ça nous plume financièrement parlant, c'est ce sûr, mais… – pour écrire que... les lettres d'amour peut-être aussi. Hein. – Voilà, parce qu'on peut écrire une lettre d'amour avec une plume, ah parce que la traduction italienne de la penne, c'est une plume, donc euh, voilà. Donc c'est un lieu qui va ouvrir en, en novembre et euh, euh, il y a 850 km entre ici et là-bas. – On se dit que si on veut aider à changer le monde, euh, de pouvoir immerger les dirigeants dans un lieu où c'est la nature qu'est le professeur, c'est-à-dire que pendant qu'ils vont réfléchir à leur stratégie ou à leurs ressources, leur, leur, leur politique RH ou à comment gagner de nouveaux clients, etc. Eh et ben, ils vont aller ramasser des pommes de terre pour le déjeuner, ils vont planter des arbres. Écouter ils vont le gazouillis des oiseaux. Oui. Le gazouiller des oiseaux. Ils vont faire la cuisine eux-mêmes. ils vont avec main. Faire des choses avec leurs mains. On va faire des ateliers de menuiserie. Et puis ils vont aller marcher dans la nature. Et au fond se rappeler tout simplement que la vie, elle est réelle, elle n'est pas que derrière un écran d'ordinateur, oui. – Elle il pas, pas que les la... visions. Hein. – Il n'y pas que les visions, elle n'est pas que dans la, dans, dans la conception, même si quand on est dirigeant, c'est très important d'être visionnaire, etc. Et que très souvent, les échecs, c'est lié au fait que… – On n'est a... plus en ancrage avec la Terre. – On n'est plus en ancrage avec la Terre, et la Terre est un lieu d'innovation absolument incroyable. Euh, ça fait 4,5 milliards 4, d'années, que la Terre se réinvente en permanence. Elle est, euh, et, et donc, s'en inspirer plutôt que de s'en isoler, c'est ça qu'on essaie de faire avec euh, La Plume. Donc euh, Évidemment, les dirigeants de Booncard et toutes ces équipes sont les bienvenus euh, à La Plume dès que ça ouvrira. On, on, on vous espère dans les premiers. Et puis, on espère que vous allez emmener beaucoup de vos clients pour réfléchir justement à leur politique achat, euh, comment faire exulter euh, les équipes, euh, comment mieux les, les intégrer. Et puis si, euh, si les équipes de res peuvent vous y aider, on le fera avec un très grand Et il y a une cohérence entre toutes tout ces activités, parce ouais. que ce pas des jouets par-ci par-là, mais euh, quand on a le RAISE Lab qui est euh, l'immeuble qui est rue de la Fontaine au Roi, qui est un 2500 carrés destiné au groupe pour faire de l'innovation, la plume destinée au groupe aussi ou aux start-up, ici les groupes et les start-up, bref c'est euh, les rencontres. Et en plus, je pense que cette idée de, de reslab et de La Plume, c'est une idée qu'on a eue en partageant beaucoup, en échangeant énormément avec les patrons de grands groupes qui voulaient changer un peu des codes classiques, avec les startups qui n'avaient pas les moyens d'aller dans ces centres de séminaire et puis euh, plus y affinité. Mais On va y aller, Tristan hein, oui, Le teurtre, ces, ces, ces équipes de Mooncard et puis, puis nous tous, puisque nous y sommes conviés, avec beaucoup de bienveillance, c'était un très très bon moment que nous avons passé avec vous, trop court, mais, mais ça donne envie euh, de vous écrire des lettres de remerciement, <rire> euh, à défaut d'amour, mais je ne vais peut-être pas oser. Merci à vous Clara, merci, merci. merci Gonzague. Merci – Merci beaucoup. Une odyssée qui nous emmenait encore à la découverte de, de personnes et de personnalités. C'est ça aussi euh, l'Odyssée Mooncard. On se retrouve très bientôt. Merci.